eh bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti faire le tour de plaine euh, exactement un mois après on est début juin on va voir un peu l'avancée des cultures je vous montrerai les suites aux dégâts du maïs quand je vous avais montré le maïs en fait il a gelé deux jours après mais bon euh, je vais vous montrer euh, dans la vidéo comment ça se passe Alors ici juste à côté là de ma parcelle de 30 hectares j'ai une zone euh, qui est très infertile. Euh, vous voyez que ça y pousse euh, de magnifiques orchidées. Là ça va être une fauche, euh, enfin un broyage tardif. Normalement ça arrivera à passer dans le broyeur. Et il y en a environ euh, 30 heures. Il reste encore des pâquerettes et pas mal de graminées sauvages que je laisse en fait pousser. Ça permet la nidification de certaines espèces et toutes les orchidées qu'il y a, c'est assez impressionnant. Ça favorise aussi la, la biodiversité, malgré que j'en ai dans mes champs comme je vous montre assez souvent. Alors niveau blé, ici, là, je vous rappelle, euh, c'est le blé Absalon. Il est en cours, euh, vous voyez que l'épi commence à se courber, le remplissage du grain est effectué. Il lui reste plus qu'à monopoliser euh, toute la force qu'il a dans les dernières feuilles. Elle va être transférée dans l'épi. Je suis quand même assez content de ce de cette variété, parce que j'ai toujours... Euh, euh, quand même réduit mes coûts j'ai mis euh, 25 euros de moins en production maladie après bon au niveau pucerons bah, je suis assez content les pucerons des épis ont été ravagés euh, par les auxiliaires ce qui n'est pas évident tous les ans je vous rappelle euh, on ne commande pas la nature euh, pour l'instant, une année sur cinq, on est obligé d'intervenir pour aider les auxiliaires. Parce que des fois, il euh, n'y a pas assez de, de monde. Euh, parce que, en fait, le puceron des épis, lui, il va accumuler la sève euh, qui est dans les graines et ça réduit en fait la teneur euh, en PS euh, du blé. Et il est souvent déclassé, euh, il ne peut plus être vendu pour faire du pain et il est amené à être vendu pour les vaches. Et bon, c'est pas le but recherché. C'est un blé quand même qui est cherché pour le, le pain. Et je voulais vous montrer aussi. J'ai voulu baisser en traitement herbicide, malgré que ce soit derrière un tournesol. Vous voyez, il commence à y avoir. Ça, c'était il y a trois ans. Il y avait eu quelques pieds de régras qui avaient grainé de la bordure et ils ont rejoint en fait. Le Milieu de la parcelle, parce que vous voyez sur la bordure il n'y a pas de problème, mais en fait ils sont cantonnés à 20 mètres de, de la bordure. Et là, malheureusement, l'herbicide de printemps n'a pas été efficace. Je suis pourtant à 0,8 indice fréquence de traitement, c'est la, la dose homologuée. Et va falloir que je mette les moyens agronomiques en place c'est à dire le déchômage rendu dans un, le champ de blé que je vous ai pas montré le dernier tour de plaine il euh, y a... vous voyez peut-être pas là derrière moi mais on va se rapprocher je vais vous montrer les petits effets ici là cette couleur lit de vin elle est très caractéristique en fait, c'est pas de la maladie euh, fongique, c'est dû aux pucerons. Les pucerons qui étaient à l'automne, et suite à l'interdiction euh, des néons nicotinoïdes sur traitement de semences, parce que là c'était traitement de semences, il euh, y a eu des pucerons, et comme euh, le seuil n'était pas atteint, euh, j'ai pas voulu euh, faire de traitement euh, aurait fallu faire un traitement au mois de décembre euh, sur les quelques pucerons qu'il y avait par tâche le problème c'est souvent les haies il euh, y en a beaucoup de pucerons qui arrivent et là ce que ça va faire dans le coup ça va provoquer une perte de rendement parce que toute la partie de feuilles euh, qu'a eu le, le virus ça a transmis une, un anisme à la plante et dans le coup bon là c'est pas évident de le chiffrer la petite perte qu'il y aura parce que c'est vraiment très cantonné aux bordures. Et après bon là la... le blé est quand même joli dans son ensemble mais je pense que les années à forte pression, ce l'an dernier on était faible pression pour 10 des plantes n'étaient pas atteintes par les... les pucerons mais ils étaient virulifères. Alors euh je pense que c'est inquiétant pour les années à venir Ce, il y a des années euh, où on est obligé de faire euh, deux insecticides petite nouvelle de l'orge elle est en cours euh, de maturation vers le 20 juin à peu près on sera pas loin de la récolte je pense et malheureusement les quelques raies gras qui traînent le programme d'automne n'a pas été suffisant. J'avais rattrapé que les que les dicotes, euh, au printemps. On est à 1,2 doses de traitement à hectare euh, avec deux herbicides, c'est pas énorme. Mais il va falloir être vigilant les années à venir parce que je, je vois des baisses d'efficacité euh, grandissantes sur les régras et comme on a moins de solutions, ça risque d'être compliqué. Le colza commence sa maturation des graines. Là, les graines sont encore vertes. Mais c'est parti pour engranger toute l'énergie. Les feuilles sont en train de tomber. On va faire un petit bilan. Là, ce que vous voyez, ça fera de la très bonne huile. Et si on recule, ici, là, c'est peut-être joli mais si ça se retrouve dans votre assiette qu'est ce que vous en faites vous voulez de l'huile de coquelicot avec de colza et un des mêmes j'avais broyé là eh ben, ils ont réussi à repousser bon ça ça a quand même diminué de de volume cela ils iront pas dans la moissonneuse c'est pour vous montrer un petit peu un pied qui avait été broyé et un pied qui n'a pas été broyé. Regardez un peu ça, c'est impressionnant. Même vous pouvez voir là une bogue, c'est il ya des graines dedans. Regardez le nombre de graines moi je veux bien euh, votre association là euh, les Nous long des coquelicots c'est peut-être joli c'est vrai mais si vous voulez ça dans les champs vous aurez ça dans vos assiettes et moi franchement je suis pas prêt de bouffer de l'herbe alors bon les donneurs de leçons hein, à bon entendeur Et je voulais vous montrer un petit peu l'effet quand même euh, du fénu grec pour comparaison quand même là le fénu grec n'avait pas réussi à naître à temps et le colza euh, les pieds ben ils sont vraiment euh, vraiment chétifs. Enfin, vous voyez il a réussi à naître après Là, le, le petit euh, désherbage j'ai fait un unique désherbage au mois de janvier ça l'avait euh, ralenti mais il a réussi à repousser dans les zones où le colza était pas joli et là en nombre de silic euh, c'est vraiment minuscule je pense que on peut déjà dire euh, sur 30 arts euh, 10 quintaux et on va aller voir dans une zone où il y a eu le fénu grec. Déjà là, c'est c'est un peu plus joli. Il y a une masse de silic. Bon, le seul problème, moi, comme je m'occupe pas du tout, dès que le colza est en fleur bah, je ne traite plus en insecticide. Je vous avais montré là dans la vidéo kit euh, pétale euh, le fongicide avec le biocontrôle. J'avais fait une mi-dose de chaque. Je voulais vous donner des nouvelles des pucerons. Comme euh, je m'en suis pas occupé. Vous voyez là, cette zone là, il y avait des pucerons cendrés. Bon ça s'est cantonné que, que aux pieds euh, touchés. Ils n'ont pas été plus loin. Alors regardez il en reste quelques-uns là qu'on réussit à repousser mais là ici là ils sont momifiés euh, par les par les insectes euh, comme euh, les cyrphes et des abeilles taquinaires il y a eu aussi des coccinelles qui sont arrivés très tard quand même elles ont mis euh, trois semaines avec le temps que ça faisait et ici là c'est une silic qui a été attaquée par euh, le charançon des ciliques. Bon, ça va parce que c'est cantonné en bordure mais c'est des siliques qui sont en moins et là quand on me dit qu'il n'y a pas d'oiseaux regardez ça là ici c'est un moineau il a mangé la sikh bon je, je peux pas vous dire encore le, le potentiel du colza on le saura dans trois ou quatre semaines mais pour moi, euh, avec le dégât de gel qu'il y a eu euh, début mai là, cette parcelle ça va encore, mais j'en ai une. Euh, je pense que ça a frisé à catastrophe et qu'on a perdu au moins 10 quintaux Mais bon, c'est un peu les joies du métier. Petite nouvelle rapide euh, du maïs. Je vous rappelle qu'il avait gelé. Il euh, y a une sacrée différence, vous voyez. Euh, ce pied là n'avait pas gelé, et celui-là d'à côté avait gelé. Bon, là, celui-là, bah, malheureusement, il a pas eu de chance. Il va crever. Et la différence, il avait perdu trois euh, feuilles et demi Bon, il est bien reparti grâce au biostimulant que je lui ai appliqué. Du coup, il euh, n'y a pas eu beaucoup de pertes quand même de pied Il y a eu quelques géomises qui sont arrivées. Euh, au moment de la repousse du collet et je voulais vous montrer voilà ce que ça fait alors sans, euh, sans traitement de semence euh, gaucho bah ce problème là il y ya y a trois ans là j'avais eu un, une grosse attaque dans dans cette parcelle j'avais rien pu faire parce que moi euh, J'utilisais pas ce traitement de semences. Mais j'avais perdu quand même 30 000 pieds et hectares. Ce qui avait fait une perte quand même d'environ 15 quintaux. Celui-là, il avait été semé en fait le 14 avril. il est bien parti maintenant. Là, on n'a plus rien à y faire. On a mis l'azote il y a une semaine et demie maintenant. Et vous voyez qu'il est bien parti à pousser la floraison euh, s'effectuera normalement euh, un petit peu avant le 14 juillet on est rendu au tournesol alors cela je les ai pas binés comme la vidéo de la semaine dernière mais il euh, ya un petit souci c'est un champ que j'ai voulu essayer sans glyphosate alors je veux bien euh, diminuer euh, moi pour rappel j'ai consommé 12 litres de produits sur la surface euh, céréalière euh, sachant que les 20 hectares de maïs n'ont jamais vu un brin de glyphosate mais les champs où il y a du blé euh, qui est moissonné je passe fin fin août début septembre pour euh, traiter les ronds de chardon ce qui m'a valu euh, sur euh, 5 parcelles euh, à côté de Jachère parce que les jachères euh, amènent beaucoup de chardon et j'avais mis euh, en tout 12 litres sachant que la dose hectare est de 3 litres sur chardon ça fait euh, 4 hectares traités sur une surface en fait euh, de 15 hectares de, de culture de printemps qui était prévue et ici là j'en ai pas fait et je vais vous montrer que là bas vers le fond voilà le problème en fait les dans les autres parcelles vous voyez il y, a... y en a pas partout hein. ce que je faisais dans la chaume de blé au mois de septembre c'est que j'ai mis le round up ou le glyphosate enfin comme vous voulez le mot que vous aimez pas mais bon sur ces ronds juste sur ces ronds à côté il y en a pas eu dans les parcelles oui et là j'ai essayé des moyens de lutte agronomique comme le déchômage avec des, des chômeurs à dents pour les détruire sauf que problème ce rond n'était pas assez développé pour que je puisse détruire euh, mécaniquement déjà ça l'aurait pas détruit totalement ça l'aurait réduit à juste une petite tâche comme ça il faut savoir que quand on coupe le rond du milieu, il y a des dragetons qui se décalent et vous voyez, ça colonise juste à côté. Si j'avais fait du glyphosate, ça m'aurait évité, là, dans ce champ, de me taper euh, des heures à la binette. Parce qu'il y a environ euh, 4 hectares, là, dans... à arpenter. Bon, c'est vraiment des ronds contenus. Mais il faut que je le fasse, là ça va pas tarder les boutons, mais personne ne va venir m'aider à part mon père. J'avais fait un appel l'an dernier, mais personne n'est venu. Les donneurs de leçons politiques, ils en ont rien à secouer. regardez la différence. là le tournesol n'est pas concurrencé par le chardon et là il est concurrencé. Bon ça va le sauver moi quand je vais couper parce qu'il faut que j'attende qu'ils soient à bouton. Quand ils sont à bouton, la, la tige est creuse et avec la binette on le coupe bien. Et c'est juste un problème euh, de temps. Et vous me direz pourquoi je fais pas ça à la bineuse. Parce que la bineuse, ça va les couper et ça fera rien du tout. Euh, c'est spécifique. Et on va faire un petit tour. Là, je vais avancer euh, gentiment et dès que je trouve une coccinelle, je vous la montre. moi bon, il m'a fallu pas longtemps. Vous voyez ben, Ça, je l'ai fait tomber. La petite coccinelle. Ça, c'est les croqueuses de pucerons. Et dans le goût, ben, moi, j'ai jamais eu besoin de m'occuper des pucerons. Parce que ces petites taliers là, ils arrivent souvent quand il y a les problèmes de pucerons. Et vous voyez, il n'y a pas de crispation de feuilles. Il y a aussi des, des petites araignées. Hein. On les voit pas souvent, mais ah bah si. Regardez là dès le matin. Là c'est une araignée. Ça aussi, c'est très utile. Bon là, je vais peut-être pas avoir la chance de vous trouver une cryops. Mais j'en trouve assez souvent quand même dans les tournesols. Et là, par contre, ce qu'on peut voir, là déjà le prémisse de floral. Vous voyez là le petit étoilé, c'est la fleur. Alors moi, je vais vous laisser euh, sur ce champ de tournesol. Je vous le remontrerai quand il sera en fleur, avec des petites vues de drone je pense que ça sera sympa et moi je vous dis à bientôt